Pour ce nouveau numéro de Tout simplement, direction Planète Marseille. On Mia. Non. Métropolis. Ah, Tout simplement. Le 31 décembre 1999, le groupe marseillais Superfunk sortait lucky star. lucky star. Alors vous allez me dire oui, mais Jarod, dans Lucky Star, il y a un titre qu'on connaît. C'est normal. Superfunk va utiliser à titre de Chris Rea sorti en 1985, Josephine. Josephine Everything... Alors, je vais vous montrer comment ils ont procédé. Tout d'abord, ils ont accéléré le titre de Chris Rea de cette manière. Vous remarquerez qu'en accélérant la chanson, la tonalité change également. Ensuite, ils ont mis un passage instrumental en boucle. Puis, ils ont ajouté une ligne de basse et la voix de Ron Carroll pour le chant. Et au final, on obtient donc ce titre le Star. Pour anecdote, le Star est le titre de musique électronique qui détient le record de titre le plus vendu au monde. Et ce record est toujours d'actualité.